Bonsoir, donc euh, en direct du café Tabac Brasserie euh, Le De émission radar numéro 66 du jeudi 29 novembre 2018, intitulé « Pavillon jaune. Alors je l'ai sous-titré euh, Quarantaine démocratique préélectorale, parce que effectivement le pavillon jaune, euh, on va en parler tout à l'heure, euh, indiquait une, une quarantaine. Voilà, donc on a pris, comme il y a eu pavillon de, de complaisance alors, alors là, par rapport à des bateaux avec des réfugiés en Méditerranée. Euh, donc depuis le 15 mars 2018, nous sommes sans nouvelles de notre émission Radar numéro 42 intitulée Légitime défiance. On veut la 42 Les oubliettes informatiques des réseaux asociaux de l'entreprise privée Facebook France sont automatiques et impitoyables. Donc, il y a quand même... On est là quand même pour donner des informations. Donc, il y a trois jours, une sonde de l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec la NASA, s'est posée sur, bas, sur Mars. Donc, la sonde InSight, avec des instruments qui vont, qui vont étudier la sismographie et, et un peu la, la, la géologie de la planète Mars. Voilà. Donc là, pas la planète Marc, hein. non, Mars. Non, c'est la planète Mars. Alors. Pour parler, vous vous doutez bien, le jaune n'a pas été choisi par hasard. Le jaune, c'est aussi la couleur des travailleurs briseurs de grève. Et là, actuellement, la travaille... le, le, le jaune, c'est la couleur de gilet. Alors, euh, on va parler euh, de l'origine euh, de ce mouvement fourre-tout. Parce que pour moi, c'est un mouvement fourre-tout, comme, comme l'ont comme été les, les Nuits Debout. Et je vais expliquer pourquoi c'est un mouvement euh, fourre-tout. Donc déjà... Première chose, moi je tiens à rendre hommage, un hommage malheureux parce que au pont de Beauvoisin, donc ça se situe en Savoie, une automobiliste qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand des gilets jaunes ont tapé sur sa voiture et prise de panique, elle a, elle a mis un coup d'accélérateur et elle a malheureusement renversé et tué une manifestante gilet jaune de 63 ans. Donc il n'y a pas, euh, je suis désolé, il n'y a pas de, de bonnes et de mauvaises morts. Euh, euh, cette femme de 63 ans, qui faisait partie du mouvement gilets jaunes a été euh, fauchée par une voiture. Visiblement, oui, c'est un accident. Il n'y a, a malheureusement aucune volonté de, de tuer. Mais bon, mais c'est été euh, dès le début donc, euh, de ce mouvement. Le le, exactement, le 17 novembre, il y a eu une première victime, cette femme de 63 ans, qui est morte. Voilà, donc moi après pour euh, changer un petit peu, pour bien expliquer pourquoi c'est fourre-tout, j'ai vraiment rigolé parce que j'ai trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux, une, une vidéo d'un certain Michel Papin euh, qui l'a intitulé Radar Love euh, où on le voit avec un sac poubelle et, et du collant en train de, de masquer un radar en expliquant bien qu'il ne faut pas abîmer euh, le fameux auxiliaire euh, de l'état français qui va récolter euh, des sous pour euh, le fisc et donc il, il scotche son radar dans la joie et la bonne humeur avec un gilet jaune donc moi, oui ça m'a fait euh, ça m'a fait rigoler, voilà donc depuis, malheureusement comme à Bure, comme au CGO comme à Sivins, comme à Notre-Dame-des-Landes ce sont des centaines de blessés donc ça il ne faut pas l'oublier non plus, qu'il faut déplorer et surtout l'emploi d'engins explosifs jetés sur des manifestants et des manifestantes par la police ou la gendarmerie qui ne sont pas, malheureusement pas étrangers à cet état de fait. Donc Nous avions réclamé, bien avant la mort de Rémi Fraisse, que l'on interdise au, à ce que les médias appellent les forces de l'ordre, donc à la police et à la gendarmerie, d'employer des armes de jet et des armes explosives qui contiennent du TNT et qui donc euh, vont euh, repulser euh, des pièces plastiques et métalliques à grande vitesse et on le sait très bien, ces engins mutilent et ces engins tuent voilà donc euh, si on pouvait les interdire ce serait une excellente chose Je donc une seconde, oui. d'avoir une eau c'est aux orbes. Tu peux lui passer le bonjour. Am Am Amandine, nous te bonsoir. passons le bonsoir de la part de Radar. Alors, il ne faut pas qu oublier que cette question euh, des armes et des armes explosives, on l'avait évoquée dans notre, dans notre émission Radar numéro 53 du jeudi 7 juin 2018, qui était intitulée Réprimé Non, oui c'est ça, réprimé en mai, déprimé en juin. Donc on voit bien que ces commandes de Grenades préfigure et à ce moment-là j'avais dit vous verrez dans six mois ces Grenades trouveront emploi. Mais là on est à moins d'un semestre d'un encumage électoral quand même assez remarquable ça va être celui de l'Union européenne. Donc n'oublions pas que le 29 mai 2005 par référendum donc de manière parfaitement démocratique une majorité de français ont refusé un projet de traité de constitution pour l'Union Européenne. Ce projet qui a été ratifié en 2008 sous le gouvernement Sarkozy par la pseudo-représentation nationale, donc ratifié sous la forme du traité de Lisbonne, qui n'était en fin de compte qu'une reprise pure et simple de ce projet de constitution qui avait été écrit par Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et qui est inique, vu qu'elle prévoit pour chaque état membre de l'Union Européenne de pouvoir rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. Donc quand on dit nos emplois ne valent pas leur vie, il faut que les français qui se leurrent et qui pensent que la peine de mort est définitivement abolie en France depuis 1981 sachent que le traité de Lisbonne ratifié par la pseudo-représentation nationale permet à chaque État membre de l'Union européenne de rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. Voilà, donc... Je te recoupe encore une fois, Oui. juste que tu fasses un petit coup de pouce. comme quoi tu es content, parce qu'elle nous adresse un message, elle dit que c'est chouette de nous retrouver. Voilà. Eh bien, moi je, voilà. je trouve ça aussi assez chouette de ne plus être malade, parce que la semaine dernière on a annulé l'émission Radar qui a lieu Aujourd'hui. Pour raison de santé. Parce que tout simplement, j'avais plus de voix. Voilà. Euh, Marc m'a eu euh, au téléphone et il a, il a bien compris que je n'aurais pas tenu euh, 30 secondes. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes solidaires de toutes les victimes de répression violente de la liberté d'expression. Donc, attention, quand je dis. Euh, Gilets jaunes, mouvement fourre-tout, oui, mais je ne retire pas ma solidarité à toutes les victimes de répression violente. De la même manière, j'avais toujours dit nuit « de, nuit debout, nuit de merde », je le pense, je continue à le penser, notamment avec les Xavier Renou et les Ruffins, mais euh, ça n'augure pas du tout, c'est-à-dire que les militants qui se sont rassemblés dans le cadre des « nuits debout », euh, ça ne change rien à leur qualité humaine propre. L'idée étant que, dans le cadre des Nuits debout, les gens se sont fait enfumer, notamment par des, des chouardiens, ces, ces soi-disant gentils virus qui veulent nous faire croire que le changement peut être dans les urnes ou en réécrivant une, une constitution, et qui nous ont amenés directement aux déchéances pestilentielles de 2017 qui ont permis l'élection présidentielle du candidat du MEDEF. Donc, les gens qui aujourd'hui disent euh, « Macron dégage » sont complètement hors-sujet, euh, de la même manière qu'ils étaient hors-sujet euh, dans le cadre, euh, je dirais, de la présentation médiatique officielle euh, des Nuits debout. Donc aujourd'hui, ce mouvement de gilets jaunes, il va nous amener, dans moins de six mois, ce dont je parlais, euh, les élections de l'Union européenne. Alors, je ne dis pas les élections des députés, parce que l'Union européenne, les gens qui écrivent les lois sont des commissaires désignés par les gouvernements, donc ils ne sont pas élus, alors que le rôle d'un député, justement, c'est de rédiger les lois. Ce n'est pas d'être une machine à voter avec des petits boutons, chose qu'a fait à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon de manière fort bien rétribuée pendant des années. Et puis tout à coup, ben oui, euh, ce rassemblement national et cette France insoumise, ces deux partis nationalistes, euh, bellicistes et présidentialistes, eh bien, je trouve tout à fait normal qu'ils viennent soutenir un mouvement populiste et électoraliste que sont les, les gilets jaunes. Voilà. Par contre, toutes les tentatives partisanes de récupération électoraliste du, de ce mouvement populaire et malheureusement aussi populiste, et trouve son origine dans la revendication initiale, le coût des carburants. Donc, passer en moins de 15 jours d'une revendication contre la hausse des carburants à un appel à la démission de l'actuel président de la Ve République française relève d'une dangereuse approche idéologique où le violent éloignement d'une personne serait une opportunité politique pour tous les violents extrémistes pour devenir calife à la place du calife, sans remettre en cause le nuisible principe du califat. Donc on est bien là, le vrai problème c'est le présidentialisme. Donc c'est originellement ce qu'est l'inique constitution de 1958, donc qui nous a imposé depuis plus de 60 ans. donc vous, une. tous la même gamelle, je recite euh, ce oui. que vient de dire Amandine, et nous, on répond parce que la gamelle est bonne. Parce que la gamelle est bonne, effectivement. C'est-à-dire que la 5e République, c'est la République des partis. Euh, des gens qui pris la main dans le sac de toute leur magouille financière ont, dans les années 90, voté une loi pour que le financement public, c'est-à-dire l'argent de nos impôts servent à financer leur, leur parti, donc euh, les gens qui étaient farouchement contre le Front National qui est devenu Rassemblement National ont financé, tous les ans, avec leurs impôts, le Front National. Voilà, donc aux dernières législatives, il y a moins de 6 électeurs sur 10 il y a moins de 6 électeurs sur 10 du corps électoral qui s'est déplacé aux urnes, donc tous les députés de l'extrême-droite à l'extrême-gauche sont tous non-représentatifs. Voilà. Donc, le courage politique, ça consiste en quoi Le courage politique, ça ne consiste pas à dire « allez vous faire mutiler » ou « tous les samedis, euh, mettez votre gilet jaune ». Ça, ce n'est pas du courage politique. Ça, c'est du suivisme électoraliste. Le courage politique, ça consisterait pour tous les députés et les sénateurs du Rassemblement National ou de la France Insoumise, à démissionner en masse et ça provoquerait une crise constitutionnelle qui fait que le problème de fond serait réglé en 15 jours. Mais ça demande un courage politique. Et ce courage politique, bien sûr, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne veulent pas changer le système dont ils sont les enfants. Voilà. Donc, nos Gilets jaunes me font penser au bonnet rouge. Souvenons-nous en octobre 2013, en réaction aux raquettes fiscales privatisées des portiques éco une mesure bureau bureaucratique et fiscale sous le prétexte fallacieux de la lutte contre la pollution des véhicules de transport de marchandises, de manière routière, eh bien, avec le soutien de nombreux licenciés de l'agroalimentaire, parce que c'était un mouvement qui s'était développé en Bretagne, et eh bien, ce mouvement breton, il obtient l'abandon des portiques éco et les transporteurs routiers et l'industrie agroalimentaire sortent vainqueurs d'une lutte asociale qu'ils ont eu eux-mêmes suscitée. Et donc, moi, je pense que ce mouvement euh, des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il a obtenu, par exemple, pour les transporteurs routiers Eh bien, il y a un report sinédié et sans nouvelle date de la vignette poids lourd et donc moi personnellement je posséderai une grande entreprise de transport routier et je me servirai des infrastructures financées par les impôts des français pour traverser la France pour emmener par exemple des produits d'Allemagne jusque dans le sud de l'Espagne et bien je me réjouirais euh, d'être exonéré euh, de payer euh, une vignette pour euh, mes camions. Je vais pouvoir continuer à faire des profits et exploiter euh, oui, euh, exploiter ce qui appartient aux Français de manière gratuite. Euh, j'ai une petite chose à dire. Oui, si tu bien là. sûr. Alors, la première réaction que j'ai, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, les bonnets rouges et les cotaxes. Euh, de, de, de mon côté, ce que j'ai appris euh, en étant à la SNCF, et en m'occupant du réseau informatique SNCF, c'est qu'en fait le projet COTAX, donc on avait bien compris que c'était une décision politique, mais qui devait s'en occuper En fait, c'est la SNCF qui a dû s'en occuper et qui était cette fois-là sous-traitant pour le groupe Thales. Voilà, c'est une petite précision de mon côté, puisque je fais partie de la SNCF, mais je m'occupe plutôt de l'administration des réseaux. Première chose. De, euh, voilà. Deuxième chose, la réaction par rapport au gilet jaune. Comment j'ai perçu le truc, moi, depuis le début, j'ai eu l'impression que c'était monsieur tout le monde qui, qui réagissait un peu, un peu partout. Ça m'a rappelé justement le mouvement que, que, que tu as situé de, de 2016. Euh, avec le fameux épisode de mars 2016 que tout le monde attendait et la loi travail et tout ce qui s'est euh, poursuit derrière et il avait le même commencement c'est à dire c'était un peu monsieur tout le monde qui se reconnaissait un petit peu dans toutes les âgées qui commençaient à se construire et effectivement comme tu l'as bien dit il y a eu de la récupération derrière, on l'a vu avec Nuit Debout, et je crois qu'ils essayent de nous faire un deuxième épisode euh, par rapport au bonnet rouge, donc les gilet jaune. Effectivement, on les voit de plus en plus présents sur la sphère de communication, médias, ce que tu veux, Facebook, etc mais aussi, justement, pour s'associer à ce mouvement. Simplement, ce que je constate, c'est que pour le moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune prise. Et ça, c'est mon point de vue. Voilà. Eh bien, c'est très bien, Marc, que tu parles de ça, parce que euh, 23 novembre 2018, le gouvernement fa cède face à la revendication de l'Organisation des transporteurs routiers européens, autres, OTRE, euh, Organisation des, tra des transporteurs euh, routiers européens, et reporte à une date indéfinie la mise en place de la vignette poids lourd. Donc on voit bien euh, ces gens qui vont vous appeler à voter euh, euh, pour les services publics, euh, à, à voter euh, contre les pesticides en mai 2019, en vous disant, attention, on veut une autre Europe, une Europe sociale, une Europe, une... on est les gilets verts, et eh bien ces gens-là sont en train de vous enfumer, parce que réellement, euh, ce que fait l'Union européenne, et ce qu'a qu terminé, notamment avec euh, l'entreprise euh, publique d'intérêt commercial euh, faussement appelée Société Nationale des chemins de fer français, c'est fini, c'est fini, c'est une épique. Ça n'a plus rien à voir avec une société nationale. Et donc, aujourd'hui, on est dans une politique de, où on va favoriser le transport par route, parce que c'est une subvention européenne au transport par route, là, qui est accordée par le gouvernement de Monsieur Macron. Contre la SNCF et moi, je vois que l'Intergare SNCF elle devrait euh, communiquer sur ces scandaleuses distorsions de concurrence entre un mode de transport polluant, la route, et un mode de transport respectant plus l'intérêt général, sanitaire et social, le rail. Et quand je Alors, vois, justement. quand je vois que l'Intergare SNCF rejoint les gilets jaunes sans prendre la mesure de ce qu'ils font, je suis légitimement inquiet. Alors l'Allemagne. Peut répondre là-dessus Oui, bien sûr. Okay. Alors donc moi en tant que cheminot, euh, j'ai croisé d'autres euh, cheminots dans d'autres mouvements il y a quelques, euh, quelques semaines. Et justement je me suis inscrit dans l'intergarde puisque en tant que cheminot je peux rentrer dedans. Pour moi c'est très difficile à suivre parce que de par mon métier je suis tellement pris et débordé que j'arrive pas à suivre la totalité du contenu en temps réel. Quand je suis en réunion ça distrait beaucoup et je n'y arrive pas. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont voulu s'inscrire par solidarité à ce mouvement-là auquel ils avaient euh, ce, cette envie d'appartenir. Le point de départ de ce que j'ai vu circuler, c'est qu'ils avaient envie d'y aller en tant qu'agent SNCF en arborant le gilet orange SNCF. Ça, c'est le point de départ de ce que j'ai pu suivre à travers le fil euh, intergare. Après, j'ai vu effectivement que sur, sur le terrain, j'ai reconnu des collègues avec des gilets jaunes. Maintenant, moi, j'ai aucune interprétation sur ce revirement, mais j'ai bien vu qu'au départ, il y avait quand même une volonté de s'afficher clairement avec le gilet orange de la SNCF. Voilà. Je, je, je te remercie. Je te remercie, Marc, et moi je, je voulais signaler une chose, parce qu'on parle souvent euh, de, de, improprement d'Europe pour l'Union Européenne, mais moi je vais vous dire ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a une politique des transports qui est à l'inverse de celle menée par l'abominable et indéboulonnable Guillaume Pépi, au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial, encore improprement intitulé Société Nationale des chemins de Fer Français. Donc l'Allemagne est mise sur la réouverture des lignes ferroviaires dans ses campagnes. Donc tout ce fameux che chevelu qui est méprisé par la SNCF pour favoriser ces TGV, ces trains à grande vitesse électronucléaire, euh, dont j'ai déjà parlé du gaspillage intrinsèque, c'est-à-dire ils consomment entre 6 à 8 MW pièce, et chacun sait qu'en physique, pour aller deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie. Donc ce n'est pas du tout... Ce, qui, ce type de train qu'il faut développer. Donc, Quand tu dis la SLCF, c'est l'État qui demande à la SLCF C'est une société privée qui est gérée par quelqu'un, qui, qui gère aussi Keolis, qui est une société euh, franco-québécoise, qui développe le transport routier. Donc ce type-là organise la concurrence contre les cheminots. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de virer Guillaume Pépi. Donc la main mise sur la réouverture des lignes ferroviaires dans ses campagnes pour désenclaver le tissu rural... Pour développer l'économie locale et surtout pour réduire les pollutions liées aux véhicules individuels. Je dis bien véhicules individuels, vous comprenez bien, je ne parle pas de véhicules diesel, je ne parle pas de véhicules essence, je ne parle pas de véhicules électriques, je parle de véhicules individuels parce que le fond du problème est là. cest les véhicules individuels, quel que soit leur type de motorisation, sont des impasses écologiques. Voilà. Je vais reprendre sur ce que tu viens de dire, une petite notion. Euh, de pollution par rapport à, aux transports en commun, les transports publics. Euh, la RATP, avec l'usure de ses freins, elle envoie énormément de particules dans tous les couloirs du métro. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être protégé en prenant le transport, euh, le métro qui va bien. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pollué en dessous qu'au-dessus. Ça, c'est premier point. Évidemment, c'est la même chose avec le TGV, puisqu'il y a l'usure des rails. Donc, ça envoie plein de particules dans l'air qu'on respire. Et on a cette problématique aussi avec tout ce qui freine, les freins. Voilà. Bien sûr. Pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Juste un petit truc, Roger. On s'excuse, on n'est que deux à la technique. Oui. Alors, des fois, ça peut. Être un peu <rire> Effectivement, quand on, quand on se passe le, le portable pour l'image, ça peut poser des problèmes. Donc, on voit bien que cette politique. Qui est en Allemagne sur les transports, elle fonctionne. C'est-à-dire que euh, les, les chiffres sont réels. Aujourd'hui, euh, au lieu de réclamer euh, du carburant euh, pas cher, on ferait mieux de développer et de redévelopper le train. Moi, je sais que par exemple, à, à Serret, entre le Boulou, il y a une ligne de chemin de fer qui est fermée. Qui pourrait, on pourrait y mettre euh, une rame, genre Leval, même carrément automatique, donc avec quand même du personnel pour la surveiller et à la fois pendant l'été avec tous les touristes dans cette région hautement touristique, eh bien à mon avis, il y aura de fortes rentrées d'argent et de bonnes retombées et ça permettra au niveau local parce que au niveau local, tu pas de voiture, franchement, tu es très mal pour aller travailler et pour toutes tes activités. Ça permettra au niveau local de redévelopper le commerce local et de permettre aux gens de laisser leur voiture au garage et peut-être même de ne plus avoir d'automobile. Donc, je, je reviens là-dessus. Oui. Alors moi j'ai un scoop euh, interne SNCF, euh, vous connaissez tous la ligne 14, aujourd'hui elle est complètement automatisée, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de présence humaine à bord des trains et on commence à se rendre compte qu'il y a une désertification aussi au niveau de l'accueil dans les stations de métro et, au, et aussi au niveau de la vente de billets. Sur la ligne 14 par exemple, je me suis renseigné, mais bon, c'est une ligne avec un RH pour la ligne et le personnel navigue euh, euh, avec la, la rame de station en station, ce qui fait que vous pouvez très bien vous retrouver au terminus, par exemple Olympiade ou Paris Saint-Lazare, aller au guichet pour réclamer un sac que vous avez oublié dans le train. Si vous ne trouvez personne, ne soyez pas étonné. L'employé euh, de la RATP peut très bien se, se retrouver deux trois stations plus, plus loin et c'est ce qui se produit actuellement. Donc il y a une déshumanisation totale des stations RATP. Pourquoi je vous parle de ça Parce que la SNCF, elle suit aussi ce chemin-là. Actuellement, il y a à peu près jusqu'à H ligne, la ligne A, la ligne B, la ligne C, la ligne D, la ligne E, enfin je ne sais plus combien. Euh, ils prennent l'alphabet et je crois qu'on va jusqu'à... L, M, M ou N. Bref, l'île de France, elle est complètement explosée en termes de, de, de, de transport en commun. On y voit quoi On y voit du ferroviaire, on y voit du tramway, on y voit du métro, on y voit des bus et on y voit aussi des piétons et la route. La nouvelle idée euh, de l'entreprise SNCF, c'est justement d'automatiser son matériel un petit peu euh, dans la logique de ce qui s'est fait sur la ligne 14 la première étape est à l'ébauche c'est à dire qu'elle est au stade de projet elle va concerner la ligne euh, H, je crois, Ol et, et en fait ça va concerner le tronçon central entre magenta et pantin qui va devenir dans un, dans un avenir très proche complètement auto automatisé et je sais que ce modèle là ils veulent aussi leur produire à une autre échelle, à l'échelle des TGV. Ça veut dire que maintenant, on va être transporté, à la fois pour aller au boulot, à la fois pour les loisirs, par des machines. L'homme disparaît totalement de ce modèle-là. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va se passer pour nos emplois quand ils auront avancé avec l'intelligence artificielle, au point de nous remplacer à la télévision dans les transports, et dans nos métiers, voilà. Alors, c'est pour, pour ça, à mon avis, qu'une des revendications essentielles doit être l'abolition du salariat, vu que la productivité va sans cesse augmenter, donc euh, des chômeurs, il va y en avoir de plus en plus, ils sont systémiques, et que si on n'applique pas une politique de revenus pour tous, et si on ne limite pas, pour pouvoir financer cette politique de revenus euh, un écart de 1 à 5 entre les revenus les plus bas et les revenus les plus hauts, eh bien, on ne pourra pas financer cette politique de revenus. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'actuellement, moi j'ai vu euh, le point.fr, il pleure parce qu'il pense qu'il faudrait euh, rapatrier Carlos Ghosn. Il est tombé euh, aux mains de la justice fiscale nippone, perfide justice fiscale. Donc tout à coup, effectivement, les macroniens et tous les voleurs patentés euh, essaye de sauver le bon Carlos Ghosn, le bon Carlos Ghosn qui va gagner euh, en, en une année, euh, plusieurs siècles euh, de, de, de salaire, de, de salaire okay. médian, de salaire médian, c'est même pas du, du plus petit. Donc on, on, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui se dit républicain, alors que l'origine de la République, c'est l'abolition des privilèges. Donc moi, je dis... Okay. L'abolition des privilèges pour tout le monde. Personne n'a le droit d'avoir des privilèges. Donc aujourd'hui, je dis à la justice fiscale japonaise, gardez bien Monsieur Carlos Ghosn au chaud. Gardez-le bien au chaud. Moi, je pense qu'il va falloir effectivement reconvertir l'industrie automobile euh, parce que euh, les véhicules individuels doivent être complètement repensés. Euh, on ne peut pas continuer... Euh, à dilapider des énergies fossiles toutes les énergies fossiles parce que n'oublions pas que si le pétrole est avant tout une matière première parce que dans les tours de cracking aussi on fait le bitume on a les matières plastiques chose qui n'est pas du tout le cas pour le nucléaire on a que des déchets à vie longue qu'on ne sait pas gérer mais dans les deux cas ce sont des ressources non renouvelables. donc aujourd'hui L'Allemagne fait une politique de transport qui n'est pas celle de la France, donc il faut bien comprendre que l'Allemagne va profiter des, des trains à grande vitesse euh, et de, des arsenaux thermonucléaires français pour avoir une armée soi-disant européenne, donc voilà la, la, la France devient la réserve atomique de l'Allemagne et chez eux, ils ont une politique de transport et énergétique différente parce que ces gens-là, au niveau industriel, s'y connaissent un petit peu plus que tous nos ingénieurs de l'école des mines et nos petits branleurs qui suivent les technologies américaines depuis avant les 30 Glorieuses. Je voudrais voilà. que tu reviennes sur un truc qu'on a oublié la raison ah oui, bon, je, je du pas, jeudi alors juste la raison du jeudi je veux aussi parler parce que je, je vais y revenir mais par l'impact médiatique d'un mouvement alors il faut bien comprendre que l'impact médiatique d'un mouvement n'est jamais étranger à ses bases originelles et revendicatives, c'est à dire que si moi je veux créer un mouvement euh, anti-nucléaire et si je dis oui il faut fermer immédiatement et définitivement toutes les installations nucléaires, qui sera un discours parfaitement cohérent par, par rapport à, à, au fait qu'il n'y a pas de faible dose en nucléaire et que le, le nucléaire nous conduit au tombeau euh, tous et toutes, eh bien, euh, je vais certainement pas être passé dans les médias qui appartiennent aux marchands de mort euh, et marchands d'armes et, et, et du CEA et de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Parce que, parce que dans mes bases revendicatives, bah je suis antinomique avec tout, tout ce prêt-à-penser criminel. Donc, quelle est l'origine du mouvement des Gilets jaunes Donc, bah, petite recherche, pétition Changeorg, qui s'intitulait Pour une baisse des prix du carburant à la pompe, point d'exclamation, pétition mise en ligne par Priscilla Ludowski, le 29 mai 2018. Actuellement, 991 500 signatures, donc on est peut-être arrivé à un million ce soir, donc voilà le, le, le mouvement Gilets jaune, euh, une pétition changeante qui a près d'un million de signatures pour une baisse des prix du carburant à la pompe. Donc moi je ne sais pas, j'ai marché euh, euh, pour essayer euh, de changer les choses pour un monde post-industriel, pour faire en sorte que les industriels essaient de, dé de plus détruire le monde. Voilà, bah, cette revendication ce n'est pas la mienne. Voilà. Alors ensuite, deux chauffeurs routiers, Eric Drouet et Bruno Lefer, donc des chauffeurs routiers, lancent sur les réseaux asociaux un appel à bloquer les routes le 17 novembre 2018. La page événement Facebook n'est plus disponible. Euh, Est-elle portée disparue Alors ça, je, je, je rigole un petit coup, mais bon, alors Eric Drouet, dans le cadre d'une vidéo YouTube que vous pourrez retrouver, je mettrai le lien d'ailleurs de la pétition et de la vidéo YouTube sous notre vidéo radar, hein, euh, moins de 10 000 vues, sa vidéo, donc elle l'a posté sous le profil « La France en colère », donc ça me rappelle les jours de colère, enfin, les, les profils un peu extrême-droitier, euh, donc il a posté ça le 9 novembre 2018, et il précise en commentaire de son intervention, « Nous ne sommes pas anti-écolo, donc sans s à somme, euh, nous ne protestons que pour le carburant, avec euh, trois points d'exclamation, ce mouvement est un mouvement contre la taxation abusive, en tout point, trois points d'exclamation ». Voilà, bon ben, euh, oui, euh, comment dire, des chauffeurs routiers qui sont pas anti-écolo, mais qui protestent pour que le carburant soit moins cher, mais ben, ils ont obtenu gain de cause. Hein. Alors ce mouvement est devenu un mouvement fourre tout comme le furent les nuits debout. Donc les nuits debout qui ont prêché le salut par les urnes, et par la rédaction constitutionnelle avec euh, les gentils virus dont j'ai parlé tout à l'heure hein, et, et qui surtout ont permis l'élection du candidat du, du MEDEF comme président directeur général de l'inique dictature constitutionnelle qui est la 5 république française, et bien ces gilets jaunes permettront au dieudonné, Soral et autres ruffins de nous jouer le salut par les urnes de l'unique gouvernance de l'Union Européenne dans un semestre en mai 2019 voilà donc pavillon jaune je vais revenir justement pourquoi pavillon jaune Eh bien la dernière grande épidémie de peste qui a frappé les peuples français est arrivée par la mer euh, et, son, et son économie, l'économie de la mer chère à Jacques Attali et Jean-Luc Mélenchon par le navire Grand Saint Antoine en 1720 donc il était en provenance de l'est méditerranéen euh, on dit du Levant, du Liban et donc il ne respecte pas les mesures de quarantaine du port de Marseille. Et en un trimestre, la moitié de la population de la ville meurt, plus de 100 000 personnes. Donc suite à ces terribles conséquences sanitaires et sociales du commerce international, une ordonnance royale, non pas de Emmanuel Macron, de Louis XVIII, impose en 1822 une flamme de couleur jaune afin de faire connaître son état de suspicion et empêcher toute approche. Voilà, donc, voilà l'origine du pavillon jaune, voilà pourquoi j'ai parlé de cette quarantaine électoraliste, euh, ou préélectorale, qui va nous conduire à la déchéance euh, de l'Union européenne en mai 2019. Donc bien sûr, bien sûr il n'y a qu'une chose à dire et à répéter, euh, nous nous sommes prononcés par référendum de de manière souveraine le 29 mai 2005 contre cet inique projet de traité constitutionnel et ce n'est pas parce que les pantins et les députés potiches en 2008 sous le gouvernement Sarkozy ont ratifié ce projet de constitution sous la forme du traité de Lisbonne que ça va changer quoi que ce soit au boycott qui sera le nôtre en mai 2019. Voilà, et effectivement j'ai remplacé les étoiles par des petits symboles nucléaires parce qu'effectivement